Salut Michel, ça va J'ai un petit peu fatigué l'année. Ouais. rude, elle a été, belle. Ah, elle a a été était chouette belle. Hein, quand même. On avait quand même plein de trucs cette année. Vrai, hein. vrai. Il y a eu quoi Il y a eu, euh, il y a eu plein de rencontres, toutes nos rencontres avec Ancrage, là, les journées de, les ça a Ouais, c'était chouette avec tous ouais. les ateliers, le monde et tout. Ouais. C'était quand même cool. Hein. Ouais, en plus ouais. pour le mois des femmes, on a eu Le Coq aussi qui est venu. Ouais, il y a eu, on beaucoup a eu plein de monde. De monde. Et il y a eu vraiment des choses très très chouettes. Ouais, c'était cool. Ouais. Et puis euh, au printemps, le troc de plantes, tu ah. te rappelles Ah, te ah, oui, ah oui, ouais, c'était cool. cool. Ça a plein de monde dans le jardin, échanger vrai. des plantes et tout. Et les soirées jeux drôles ah ouais, il y a un paquet, hein, tous les mois maintenant, hein, on en fait. Hein, c'est quand même cool aussi ça. Ouais, c'est sympa. Et vrai puis, sympa. ouais, c'est sympa. Euh, et puis tout le reste, quoi. Toujours euh, les cafés de Louise, euh, les goûters des pingouins grouillants, euh, oui, les oui. heures du compte. Oh, oui, les, dans les heures du compte, il y a eu celle avec la drag queen, les drag queen. Ah, ah ouais, c'était chouette aussi ça. Il y avait du monde aussi ouais, à ce truc-là. Voilà, ouais, ça valait le coup d'être fatigué. Oh, ça valait ouais. le coup d'être fatigué. Mais là, c'est vrai que quand même. Faut ça accuse un peu le coucou là. Allez, ouais, ouais, ouais, bon tiens, une bon bonne bon tisane, tisane là. Merci. Oh. Michel Hé Eh oh non Bon, euh, voilà, donc on a un petit problème technique de type fin de, de vacances, début de vacances de Noël, fin d'année. Donc ça a été très intense pour nous, on vous l'a dit. Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que janvier ça reprend, les animations ici, bon, le on se de vous voir revenir à la bibliothèque. D'autant que Noël, c'est aussi toutes les promesses qu'on n'a pas forcément tenues. Mais oui, hein, je vous vois avec. Euh, vos repas de famille et vos cadeaux de fin d'année, et on n'a pas échappé aux petits, aux petits accrochages dans notre vie d'action culturelle, avec notamment un concert dessiné qu'on voulait vous faire le mois dernier, mais promis, on ne l'a pas fait, on se rattrape, et ce sera donc le 12 janvier à 17h. Toujours avec Arac, Vacarère à la voix et Amélie Gros au dessin, et promis, juré, craché, ce coup-ci, ça aura lieu On enchaîne aussi le samedi 19 janvier avec une soirée pyjama, euh, parce que, comme vous pouvez le voir derrière moi, visiblement, être cosy en pyjama à la bibliothèque, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Et on vous invite donc pour des jeux, des histoires et du chocolat chaud. On va enfin finir le samedi 26 janvier pour une journée de solidarité avec les familles migrantes euh, de 14h à 18h avec ancrage et paris d'exil. Et pour couronner ça, on aura même une boum Une, une boum Ah oh, mais oui Ah ouais Ah ça, tout de suite, ça redonne la tâche ah, quand bien. même hein. Bon. Ça fait plaisir. Eh bien, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On va se reposer un petit peu quand même. Et on vous dit à très bientôt. On vous retrouve pour le prochain Louise et Michel. Et n'oubliez pas que. T'as as un plan pull pour ce soir Bah écoute, moi je vais sur adopt un -pull ah. et ça sert parce qu'il faut bien se réchauffer l'hiver Ouais Moi j'étais sur Puller mais euh, Je sais pas, j'hésite toujours un peu entre, tu vois, le pull de Noël le pull Halloween, tu vois, avec quelques bah, des... décors. Sur IndoptaPul.mec, tu es sûr que le pull te trahira pas parce que t'as un peu mmh. tous les pouvoirs, tu vois ce que je veux dire Mais l'avantage de Pouleur, c'est le côté euh, trouver un pull à proximité de chez soi, tu vois. Tu veux vrai. un plan pull rapide, mmh. mmh. bim. Et t'es sûr de pas être obligé de t'engager, ça c'est sympa C'est ça, il a pas d'engagement. Tu peux rendre ton pull après. Mmh. Il mmh. mmh. y a Poulik aussi, mais. C'est compliqué Poulie parce que faut s'abonner, il faut payer. C'est hyper surfait. Ah, tout ça pour surfaite. un pull, quoi, oui, oui, oui. ça va. Oui. Euh... Puis c'est un peu ringard. quoi. Un pull en soirée. Ouais, un pull en soirée, Puis ouais. tu, tu prends, tu le jettes. Ouais. Ouais.